Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur encore ce matin. Et aussi dans l'Église, de savoir où il est le Dieu qui tient réellement à sa parole et à ses promesses, comme il l'a lui-même dit que par où Dieu ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu de Dieu. Si mon peuple sur qui m'a été monté, si je cherche ma face, j'ai des choses à du décision. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Nous l'avons aussi comme notre précieux frère, l'a bas lu dans le psaume, effectivement. Nous vivons un jour dans des paroles, que ailleurs. Nous voulons vraiment nous aimer dans le lieu où se trouve l'éternel notre Dieu, pour que recevoir de lui cette grâce, d'être changé, parce que avait la verge d'Aaron qui était comme les autres verges, effectivement il n'y avait pas de vie, il n'y avait absolument rien, c'était, euh, moi je sais, comme ça, et puis on l'a placé dans la présence du Seigneur, et là il a pu reprendre vie, ce qui est extraordinaire ce que nous nuit, et, et là bourgeonné, il a donné aussi des fruits. Être dans sa présence est une grâce. Et lorsque nous y entrons, nous ne sortons plus comme nous étions. Parce que Moïse est entré dans, dans sa présence. Il avait cet aspect tout à fait normal. Et quand il est entré dans sa présence et qu'il est sorti, son visage orienté. Oui, cet homme était un homme qui était changé. On n'osait plus même fixer son visage tellement qu'il a rayonné. Nous sommes réellement reconnaissants à notre Dieu. Ce qui est aussi à nous, il veut nous accorder cette grâce de pouvoir réellement nous accrocher à lui avec beaucoup de reconnaissance et surtout aussi beaucoup de considérations à son endroit pour que, en ressentant de là, nous puissions être à son image. Nous implorons la grâce pour qu'il puisse nous aider à pouvoir réellement avoir à nous ces, ces pensées et cette même désir et, et cette même attitude, et ce qui est de la persévérance, de pouvoir réellement persévérer à, à, à entrer toujours le profond encore davantage parce qu'il y a le parvis et, et le lieu saint. Et nous voulons vraiment entrer dans, dans le lieu très saint. Euh, cela, effectivement, que nous, nous nous tenons dans sa présence et que lui, elle m'a aussi, à, à, à, accorde la grâce pour que nous, nous puissions aussi être environnés de cette grâce est, et au-dedans de nous, et nous puissions aussi arriver à pouvoir être une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Nous désirons que le Seigneur, notre Dieu, nous possède totalement, selon son désir, qu'il puisse réellement occuper tous les territoires que nous avons, en lui donnant cela, la possibilité de pouvoir y avoir accès. Parce que parfois, il y a des zones dans notre vie que nous ne voulons pas que Dieu entre. Il donne simplement une portion de la place pour qu'il puisse l'occuper. La place que nous lui donnons, il l'occupera. Il ne va pas obliger qu'on donne plus. Ça dépend maintenant de ce que toi, tu veux de ces dieux. Et quand... On ouvre réellement le cœur, c'est pourquoi souvent le Seigneur pouvait dire, comme la question lui avait été posée, quel est donc le, le premier, le plus grand de tous les commandements. Il a dit que tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton être. Vous voyez, en fait, c'est toute l'intégrité. Parce qu'effectivement, ben. Quand, quand, quand nous donnons à Dieu même notre façon de pouvoir penser. Il a dit lui-même dans les saintes écritures, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant aussi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc si nous pouvons déjà comprendre une chose, quelle le grâce de pouvoir réellement à, à nous soumettre, nous, aux pensées du Seigneur, pour que réellement que ce Seigneur puisse réellement trouver ses pensées en nous. Et nous pensions comme lui, il veut que nous puissions penser. Et cela, Dieu a donné le moyen. Parce que la Bible dit, mais, mais qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Personne. Mais et, et continue en disant, mais, mais nous, nous avons la pensée de Christ. Dieu a placé en nous les. Les éléments nécessaires pour que nous puissions, lorsque nous, nous, a, nous acceptons cela, à, à pouvoir consentir à cela. Comme nous l'avons souvent aussi entendu, il s'agit d'une question d'amour, d'un consentement et d'un abandon total. Parce que la parole de Dieu parle toujours de ces mots effectivement, la, la soumission. La soumission, la soumission, ce n'est pas une obligation. C'est en fait un état dans lequel la personne se laisse il s'abandonne totalement à celui qu'il aime c'est est pourquoi vous pouvez voir que même dans le mariage il ne peut, il ne peut jamais y avoir deux têtes dans un couple c'est pas possible la femme doit s'effondrer dans l'homme et une véritable femme elle obéit toujours à ce que l'homme lui dit jamais discuter ce que l'homme dit lorsque la femme discute ce que l'homme dit il y a un problème dans la femme la nature de la femme est d'épouser ce que l'homme est. Parce qu'elle a été tirée de l'homme, elle doit être dans l'homme. Parce que, et c'est ce que le Seigneur lui-même montre effectivement aussi en rapport avec l'Église. Cette image-là, Dieu l'aime beaucoup en rapport avec l'Église. Christ est la tête. Vous avez déjà remarqué comment le Seigneur fait le parallèle dans cela, dans les scènes d'Écriture, que nous puissions voir cela maintenant. Dans, dans la forme spirituelle où nous sommes avec le Seigneur. Je pense un livre de, des Éphésiens, je suppose que c'est cela. Juste lire cette écriture-là, et puis nous prendrons une écriture dans, dans les Sainte Écriture. Je pense au livre des Éphésiens, on dit, euh, au chapitre 5. Je pense que c'est cela, je pense que c'est cela. Je pense que c'est voilà, cela. <coughs> Éphésiens, donc, chapitre 5. <coughs> Nous voudrions juste dire ici une unité de Dieu, vous savez, c'est merveilleux. je vais quand même le dire un peu plus beau. Il hein, dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes une lumière dans le Seigneur. C'est quand même une très grande différence hein, d'avoir été une ténèbre et de pouvoir passer des ténèbres à la lumière. Donc, si réellement, comme l'écriture le dit, dit que nous étions ténèbres, nous savons ce que c'est que les ténèbres. Et Même un être humain normal ne pourra même pas, il va pouvoir apprécier les ténèbres. Chaque être humain, chaque homme aime bien être dans la lumière. Devant la lumière. Mais dit maintenant que nous, nous étions ténèbres autrefois, mais maintenant nous sommes devenus lumières et maintenant vous êtes dans la lumière. Vous suivez cela Donc, vous êtes lumière dans le Seigneur. Regardez très bien cela. Ça veut dire que maintenant que si je me rends compte, frère et soeur, que maintenant je suis lumière dans le Seigneur, est-ce que je pourrais vraiment encore désirer retourner dans les ténèbres hein, comme j'étais à l'époque Parce qu'on n'apprécie pas la ténèbres, on apprécie la lumière, même le bon sang. Apprécie quand même la lumière. Mais si Dieu t'a dit que tu étais ténèbre, j'ai fait de toi maintenant lumière. Est-ce que tu voudras vraiment retourner en arrière pour dire je veux devenir ténèbre Ce n'est pas possible. Si Dieu t'a fait lumière, jamais tu ne pourras devenir ténèbre. Parce que c'est une transformation réelle dans lequel l'homme est passé d'un état, de, de, de cet état comme nous l'avons donné l'exemple l'autre jour, hein, d'un cochon qui devient un homme. Il ne pourra jamais désirer retourner tourner cochon. Puisqu'il est l'homme effectivement, il va être comme cela. C'est-à-dire que le Seigneur a ôté tout ce qui était effectivement... Alors il dit ici donc, marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez donc ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, nous, la Bible nous dit, il faut que nous examinions ce qui est agréable, non pas à moi, pas à moi, pas à ma personne, pas à ce qui peut arriver à pouvoir me faire du bien, mais ce qui est agréable au Seigneur, Amen. même si ça me coûte. Mais c'est ce qui lui est agréable Amen. que je suis sans. Voyez-vous, ayez dans cette pensée cet esprit de pouvoir entendre quand il dit la soumission, hein, le consentement, l'abandon total, effectivement. Mais je dois chercher ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Donc, ce que moi je dois faire, ce n'est pas que je fais tout pour pouvoir me plaire. Moi, mais je dis, mais est-ce que ça lui plaît, lui Est-ce qu'il est content, lui C'est comme une femme quand elle prépare dans la maison. Alors, quand elle prépare, elle ne va pas préparer comme elle elle voudrait. Elle dit Mais est-ce qu'il sera content Quand je préparerai comme ça, est-ce qu'il mangera bien C'est pourquoi une véritable femme, il doit savoir Qu'est-ce qu'il aimerait bien Comment il aime bien que la cuisine soit Parce que je n'ai pas fait, j'ai fait comme, comme pour faire que ça soit beau à table, effectivement, selon ce que moi je vois. Non, ça peut être beau pour moi, est-ce que lui il s'est Parce que tout ce que je dois faire, c'est pour plaire à lui. Alors, ah, dit, mais ici, l'Écriture dit, il dit, il dit, Verset donc, examinez euh, ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point pas aux hommes infructueux des ténèbres, mais plutôt condamnés. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné, manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Vous voyez pourquoi euh, le monde ne peut pas arriver à pouvoir vous aimer lorsque vous êtes devenu lumière. Ce n'est pas possible en fait. Le monde ne peut pas, parce que pour vous condamner en fait les œuvres du ténèbre, pouvez, même sans parler, mon frère et ma soeur, vous l'exemple de nos soeurs, Regardez bien, que Dieu bénisse notre bien-aimé sœur qui était saisie tout à l'heure par l'Esprit, qui dansait ici. Nous devons remercier les sœurs. Amen. Amen. Ah, que Dieu. Je voudrais tant qu'il ça soit ainsi pour toi. Amen. Amen. Est-ce que vous devez savoir, c'est si vous sentir à l'aise. Amen. Et quand le Saint-Esprit vous saisit, Amen. Et ben vous laissez conduire. Amen. Il sait ce qu'il fait. Amen. Il sait ce qu'il fait. Amen. Parce que je crois que vous l'avez vu, il hein, pouvait s'amener les pieds dans les, dans les micros, mais ce n'est pas amener les pieds. Mm. C'est vrai, non? Amen. Il a été conduit. Là, il a sauté là, il a là, le micro est là, les choses sont là. Parce que parfois, on a qu'est-ce qui va se passer Ça Dieu contrôle. Amen. Amen. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a la sagesse. Et pourquoi j'ai toujours dit c'est comme des gens disent, oh, quand il va venir, les Saint-Esprit, il peut vous secouer, il peut même vous faire tourner par terre, c'est oui. pas ça. Oh, mais parce que quand il va venir, il va... Non, il, il est libre d'agir en vous comme il veut. Il va vous contrôler. Amen. Voilà, donc, effectivement, l'habillement, la manière de pouvoir... En fait, quand, quand vous vous habillez, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, effectivement, la, la mode, c'est de pouvoir pour les femmes, parce que c'est exposer, exposer leur corps. Mais quand on voit les filles de Dieu habillées de manière à ce que elles se sentent effectivement à l'aise dans leur habillement. Ceux qui sont dénudés, effectivement, quand ils voient celles qui sont habillées, il y a quelque chose qui tremble. C'est pourquoi vous ne devez pas vous sentir gêné. Ce sont elles qui doivent sentir gênées. Amen. Non, si je me regarde, je ne suis pas habillé. Parce qu'une femme normale ne va pas laisser son nom Non Non. Elle se couvre, elle se voile. Donc, il, il est absolument impossible que le monde vous aime. Si quelque part le monde vous aime, ce que vous avez fait des compromis. Voyez-vous, frères et sœurs, vous, frères, vous, sœurs, ne cherchez pas à vous habiller de manière à pouvoir un peu. Euh, vous savez, parce que. Vous savez, vous pouvez vous tromper vous-même, mais vous ne tromperez pas l'esprit du Seigneur. Vous ne tromperez pas Amen. Dieu. Quand vous allez acheter Amen. votre vêtement en fonction de la mode, même si c'est une jeu trop grande, oui. mais en fonction des. Par exemple, si aujourd'hui, la mode, so c'est pas moi, de couleur violet, rouge, j'en sais rien. Je ne sais pas comment c'est bien, avec, avec euh, les costumes actuels, avec des euh, trillis comme ça. Tous les musiciens portent des costumes avec des, des titres, étudiés comme ça, je ne sais pas. Avec des titres comme ça. Et puis le frère va aussi dans le magasin. Il cherchait chercher un vêtement qui dit, « Seigneur, je vais trouver un vêtement propre. » Non, il va chercher un vêtement avec des trillis. Pourquoi Parce que bon, c'est quelque chose qui, qui passe à la mode. Quand vous avez un tel esprit, vous avez besoin vraiment de la délivrance. Frères et sœurs, ne jouez pas à cela. Parce que si tu mourrais aujourd'hui, que les démons sont attachés à toi, tu ne peux pas voir la face du Seigneur. Pour voir la face du Seigneur, tu dois être détaché de tout... Tout ce qui est de Satan, parce que quand tu as quelque chose qui appartient à Satan, il va le revendiquer. Les démons, c'est sa propriété. S'il est, est à toi, attaché à toi, dit, mais cet homme ne peut pas s'en aller autre part que vers moi. Ou cette femme ne peut pas aller autre part que vers moi. Il a beau chanter, vous savez, que Dieu nous aide. Dans le lit, il ne faut pas que vous vous mettiez beaucoup de pensées inutiles dans votre esprit, ou un espoir vain effectivement dans votre pensée. Parce que le maître dit lui-même, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils appellent bien Seigneur, ils sont à l'Assemblée aussi, Seigneur, oh tu es notre dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ça c'est pas quand même Léonard Eiffé qui le dit, ou un prédicateur quelconque, mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit, Tu va dit que c'est pas vrai. S'il a dit ce qu'il connaît l'esprit, en fait. il connaît. En fait, c'est un batteur d'or. Il veut battre, effectivement, pour que toutes les impuretés. Quand on parle en disant une épouse irrépréhensible, sans tâche ni rime, ça veut dire quoi Ça veut dire que vraiment pure, saint, elle a la nature de Dieu. Et quand on la regarde, elle est divine. Elle est divine. Parce qu'elle a la nature divine. Elle respire la sainteté. Elle respire effectivement la divinité effectivement de Dieu autour. Et ça, frère, Dieu l'a donné à l'homme. C'est-à-dire que l'homme, quand on parle de l'homme, c'est l'homme et la femme. Amen. Parce que nous sommes en Christ. dit que c'est ça, effectivement, que Dieu attend. Ça veut dire que quand tout c'est pour ça, il dit, mais il saint, il dit, puisque je suis saint. Amen. Parce que sa nature est d'être saint. Pour que vous, pour que vous lui apparteniez, pour qu'il vous revendique vous, vous, pour lui, c'est que sa chose soit d'être en vous. Ah, ben oui, celui-ci, il est à moi, il est saint. Je suis saint. C'est vrai, non? Mais Satan va dire, mais si, celui-ci, il est à moi parce qu'il a mes démons. Mais c'est la vérité, frère et soeur. Il dit, mais mes démons sont là, lui. Il a beau chanter, il a beau, mais quand tu lui dis, il dit, oui, oui. C'est comme ça, la Bible dit, il dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous de demain? Alléluia. Mon frère et ma soeur, tu ne connais pas les jeux qui te sont regardés. Jusqu'à quand? Si la mort te surprend maintenant, tu as beau dire, je chantais dans ta maison, je criais dans ta maison, il dit, mais oui, c'est bien, mais quand tu avais la mode qui chantait ton cœur était. Et les démons de la mode étaient bien en toi. Et mais qu'est-ce que moi je dois à faire Puisqu'il te réclame, puisqu'il est attaché à toi. Tu viens endormi avec lui, tu es mort avec lui, il est là attaché à toi. Pour qu'il soit détaché à toi, il fallait que tu sois délivré pendant que tu étais vivant. La Bible dit que après la mort, fais les jugements. Il n'y a plus de sacrifice à ce moment-là pour pouvoir dire, oh Seigneur, je te connais Non, non, non, vous savez qu'il a dit ça là. Je vais lire avec vous dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous retourner dans l'Ephésia, si le Seigneur veut que nous restions. Oui. Matthieu chapitre 6. Je crois que c'est Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Oui, c'est pas. Matthieu chapitre 6. Oui. Et Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. C'est lui-même, oui. Si, peut-être c'était quelqu'un d'autre qui pouvait dire ça. On bon, oh, peut-être que vous... Mais on dirait, lui, lui il a dit, mais le Seigneur est tellement trop beau. Déjà que quand on l'appelle Seigneur, il va comprendre quand même que tu l'aimes. Mais là c'est lui-même. Qui le dit il ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, mais là ils bien que ce n'était pas aux païens qui parlaient. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom Aucun païen ne peut prophétiser par son nom, parce qu'il ne les connaît pas. C'est vrai, non Parce que pour prophétiser à son nom, il faut d'abord l'avoir reçu. les Seigneur, je t'accepte, oh, je tué Dieu, vraiment je reconnais que tu es Et quelque chose s'est saisi. C'est pourquoi vous remarquez très bien que Dieu soit béni pour le message de soir. Vous remarquez très bien, frère, frère, il est donc montré aussi dans le Saint des Écritures que nous devons réellement nous donner tout notre cœur pour que le Saint-Esprit descende vraiment dans notre âme. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est là qu'effectivement, Christ. Et voilà, vous savez, je reçois aussi des, des, questions, des questions publiques sur, sur les sites. Je vous invite aussi à pouvoir aller sur les sites pour que... J'en ai reçu récemment encore, j'ai répondu. Je pense que beaucoup de frères dans différents pays ont, qui posent et posent beaucoup de questions, même concernant l'âme et l'esprit, effectivement, ainsi de suite, et beaucoup d'autres choses. C'est aussi important que vous aussi, vous puissiez aussi aller pour écouter, pour, pour lire effectivement cela. Et les frères, Emmanuel, les frères d'Aouta, ceux qui veulent me mettre sur site, effectivement. Alors, c'est important de pouvoir réaliser que ce qui concerne réellement le Seigneur, c'est ton âme à toi. Amen. Parce que la Bible dit que l'âme C'est celle-là qui, qui est mort. Alors il dit, mais euh, n'avons-nous pas donc prophétisé partout Vous pouvez remarquer évidemment que dans les églises aussi, que ce soit surtout pentecôtiste et... et Dire, effectivement, vous trouverez des gens qui prophétisent, qui ont ces dons de, de prophétie en réalité. Et maintenant, quand vous les approchez, effectivement, vous leur dites, mais euh, j'ai trouvé, dit tu as prophétisé, certainement c'est vrai, mais j'ai quand même quelque chose à pouvoir aussi te, te parler. De quel baptême as-tu été donc baptisé Alors il dit, moi j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il dit, mais. Le, le Seigneur que tu as cru, et comment il s'appelle, est-ce que tu as reçu, tu dis que je te reçois, euh, te, toi, le, Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Quand, quand, quand tu veux avoir le salut, comment tu fais Qu'est-ce que tu reçois Est-ce que tu, tu viens... Alors, je ne sais pas si dans d'autres églises on le fait. Hein? Accepter donc le, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit comme votre sauveur personnel. Vous l'avez déjà entendu. Les gens que c'est la vérité. Donc, Amen. donc hein, vous voyez, quand ils sont là, Jésus, Dieu avec beaucoup de tambours, beaucoup de trompettes, beaucoup de drames, beaucoup d'instruments beaucoup dans les églises. Hein, ouais. Alors, maintenant, il dit Mais qui accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel Il ouvre. Il dit Mais nous l'acceptons, c'est vrai. non mm -hmm. Alors, Maintenant, tu dis Mais tu as été baptisé en quel baptême Il dit Mais j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, mais ma soeur ou mon frère, selon le scènes écriture Alors, vous revenez pas dans l'historique, mais dans la parole de oui, Dieu. Oui. Il dit, la Bible dit que, certainement, que père, fils et saint-esprit, ce sont des titres que peut porter une personne. Donc, en tant que père, Ephésiens nous l'a montré aussi, en tant que père, je te dis, mon frère. En tant que père, au-dessus au-dessus de nous. Vous l'avez lu, dans vous le connaissez ah, oui. Qui n'a pas lu la Qui n'a pas lu cela dans la <rire> Je vois des mains. Que Dieu vous bénisse. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Ah, je vois mon frère maintenant. Maintenant, je peux voir un tout petit peu parce que j'ai vu sa main. C'est notre frère Christian. Là, que Dieu le bénisse. Bon, pourrons lit Ephésiens au chapitre 4. Regardez bien. Je vais lire vite comme ça nous revenons vite dans la magie. Ephésiens 4, verset et il y a donc un seul Seigneur, un seul Corps, un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule Espérance par votre vocation. Il y a, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Donc voilà comment on explique en fait Père, Fils et Saint-Esprit. Donc un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Mais maintenant quand ce Dieu a voulu maintenant te sauver et qui est parmi nous. Donc il est venu dans la forme d'un homme pour maintenant pouvoir te racheter. Donc c'est Dieu-là, de tuer, et parmi tous, il est venu donc parmi nous, pour être comme un homme, comme vous et moi. Et c'est même Dieu quand il t'a sauvé. Il t'a maintenant justifié par sa résurrection. Effectivement, il a dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas au fait si vous avouerez les consolateurs. Amen. L'Esprit de vérité, et qui demeure avec vous. Vous l'avez déjà dit, non? Si vous voulez être un peu rapide dans le genre. que Dieu te bénisse donc on ne peut pas croire que quand il passait d'esprit là, c'était à lui qu'il se référait. Dans Jean au chapitre 12, je crois que ce sera. C'est Jean 14, il dit, verset 12, verset 15. Il dit, et... si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai les pères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 vous le connaissez, Amen. il demeure avec vous, Amen. le Je suis, le présent. Amen. Il dit, il demeure avec vous, il demeure avec vous, et il sera en vous. C'est lui qui demeure avec vous maintenant, là. Et il y avait de l'Ancien Testament, Amen. le Jésus-Nouveau Testament, qui marche avec il dit, mais c'est lui qui demeure avec vous maintenant, là, lorsqu'il sera élevé. Il reviendra Amen. et il sera en Amen. vous, Amen. Donc c'est Jésus-là qui marchait là sur le bord de Galilée, qui prêchait l'évangile et qui guérissait les malades. Il va être en moi. Mais s'il est en moi, oh frère et soeur, le oui. monde oui. ne peut plus rien. Amen. Puisque Dieu est en moi. Amen toutes choses nous sont son. Amen. Gloire soit rendu à notre Dieu. suis ça, cet homme, l'apôtre, pauvre mais c'est vous toujours dans le Seigneur que le grâce qu Il y avait de l'Ancien Testament. C'est Jésus, le Votre Testament, est en nous. C'est pourquoi frères, les, les prédicateurs et tout cela, les docteurs, combattent c'est Jésus, parce qu'ils n'ont pas saisi est réellement, malgré qu'ils peuvent parler de la divinité, parfois vous savez la logique, d'un pot de la révélation profonde. Ah oui, quand on arrive à cet endroit, comprendre les choses, on peut pas séparer les choses. mais... Alors nous revenons dans Ephésiens, 4. Alors il dit, donc il dit, donc Père qui est au-dessus de tous, ça c'est vrai, et puis. Et parmi tous, c'est-à-dire fils, et maintenant, et en tous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc le même Dieu dans une fonction, qu'il opère effectivement pour l'achat aussi de l'homme, pour que l'homme puisse réaliser en réalité qui est en lui, comme la Bible dit, celui qui est en vous. Et plus grand que celui qui est dans son monde. Et nous devons savoir en réalité qui est celui qui est en nous. Pourquoi même quand, et je crois que ces cantiques-là, je pense que c'est une autre sœur ici, euh, Léa, à mon avis, je pense qu'il y a un jour, dans le temps, je crois qu'il a veillé pouvoir commencer à chanter, c'est plus la rechante, aussi dit. Et quand la maladie vient, elle travaille pour mon bien, vous vous souvenez Tout concours pour mon bien, puisque j'aimais Jésus, tout travaille pour mon bien. Je veux dire que pour un croyant, un chrétien, il n'a plus aucune inquiétude. Amen. Le Seigneur dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à faire. Il est frayeur car il n'approchera pas de toi. Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu... Peu importe même si on lui déclare vous savez, vous avez une maladie qui terrasse votre ceci et cela. Il dit certainement c'est vrai. il peut être une maladie qui terrasse. Mais quand je lève mes yeux. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Même si la mort frappait à ma porte. Amen. Mais qui aurais-je La mort sait que je lève. Amen. Amen. C'est c'est quand je lève mes yeux. De quoi est-ce que la Bible dit, frère et soeur Je pense que l'écriture nous l'a dit, je pense que c'est quelque part dans le livre de, de, de, de, de, de, de, de Romains, où je ne sais plus très bien. Vous allez, je, je pense que c'est ça, hein, Romains. On peut avoir l'occasion de voir les livres, je pense que c'est dans le livre de Romains. Où, où, où, où Réellement, les seigneurs nous montrent, réellement, c'est Romains au chapitre 4. <coughs> Les mais je vais te, te, te, te verset, C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que, Romains 4, verset 16, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi dans la loi. Notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en ce qu'il devait donc Père d'un grand nombre de nations, selon qu ce qui lui avait été dit, Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. J'aime beaucoup cela. Il dit sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu, il a dit non, je suis l'éternel ton Dieu. Il dit tout de même. Ma il mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et à la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il était qui cela lui, lui fut imputé. Mais c'est à cause de nous Amen. À, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité. Vous suivez cela À nous qui croyons en celui qui a ressuscité, le mort Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré. Pour nos offenses. Amen. Donc, pour tes péchés et pour mes péchés, Amen. le Seigneur à la pas de concordat, il a porté ça. Amen. Quand bien même Satan vient pour pouvoir te rappeler. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bon, tu es mauvais, tu es ceci, tu es cela. Bon, tu n'es pas parfait. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Parce que si j'étais parfait, il ne serait pas venu. Alors j'ai dit, mais c'est vrai, je ne suis pas parfait. Je suis mauvais, je suis ceci, je pêche tout le temps. Mais je lève mes yeux. Gloire à Dieu. Mère, je lève les yeux Amen. Je ne sais pas pas dit, tu as fait ça, dit, oui, Je, je dis oui, je fais, j'ai dit oui, je fait, fais, je ne sais plus aller loin, non, lève les yeux Amen. Amen. Amen. Amen. Oui. Amen. Lorsque le serpent brûlé avait mordu quelqu'un, s'il continue de dire, oh, Saint-Paul a brûlé ici, ah oui, oui, il a brûlé, il a, il a brûlé, certainement c'est vrai, il a pris les il allait mourir il moi lève les yeux. Toutes Amen. Amen. Oh, tes offenses à toi, mon frère et ma soeur, Satan, il viendra toujours te rappeler. Oui, en -en. Ce que tu as fait, il sait comment faire ou t'affaiblir toi. On tu sais, ces jours là ce que tu as tu été là, puis tu as fait. Et tu as tu as fait. Oui, alors ton cœur est brisé, quand il est brisé, gloire à Dieu. Amen. Parce que tu n'aimes pas cet état. Il tu, tu dit, mais oui, je l'ai fait, Seigneur, Dieu l'a fait, Seigneur, il dit, oui, tu vois, tu ne pas au ciel, tu ne vas pas lire. Il dit, mais oui, certainement, dans cet état-là, je ne pas. Mais je me souviens, Amen. Alléluia, lorsqu'il est venu, Amen. il a été suspendu à la pointe du contre-temps. il a dit, pardonne l'homme. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Je ne suis pas saint. Amen. Je le reconnais. Amen. Mais lui, il est saint. Amen. Ah, Amen. Et ça, c'est pour moi. Oh frère. Nous, c'est pourquoi on l'appelle un puissant. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc il est devenu ton frère. Il est devenu toi. Amen. Il fallait que pour que toi tu sois Dieu, tu sois racheté, Dieu devait devenir homme. Amen. Amen. Dans la chair d'un homme effectivement porter tes péchés, frère, on ne peut plus te pointer du doigt, Amen. Satan ne peut plus te pointer Amen. du doigt, Amen. il ne peut plus te garder esclave, Amen. la Bible dit qu'il a dépouillé toute Amen. autorité, Amen. il est exposé à ce de la croix, mon Seigneur, Amen. Père, Amen. là il a payé pour toi, l'homme lorsqu'il qui nous condamnait, qui te condamnait toi, il a déchiré, Amen. Plus mon frère, Amen. parce que Satan va frapper, lève les yeux. Il dit la rançon a été trouvée pour moi. Amen. Je ne suis pas dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère va trouver l'iniquité. Tu ne fais que mentir toute ma vie. Amen. Mais Dieu a trouvé une rançon Amen. Lève les yeux. Écoutez la suite. Amen. Alors il dit. Lesquels étaient livrés pour nos offenses on ne peut plus trouver, on ne peut plus le regarder, parce que son sang, lui, a ôté des péchés. Et là, c'est pourquoi quand tu, tu le reçois sincèrement comme ton sauveur personnel, en ayant reconnu effectivement ce que lui, il a fait pour toi, parce que on peut le recevoir par désinvolture aussi, sans comprendre effectivement ce qu'il est. C'est pourquoi les élus sont très, très différents de Amen. Amen. tous les autres croient. Un Amen. élu, Amen. sa vie n'est plus sa propre vie. Un élu, il y a quelque chose dans cette personne effectivement qui, qui désire toujours chercher à pouvoir. Je veux plaire Amen. parce Amen. que je sais Amen. ce qu'il est pour moi. Amen. Ce qu'il a fait pour moi, je reconnais effectivement que sans lui, sans lui, il a dit, hein, mm -hmm. Il avait raison, il dit mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le ciel vous est fermé. Est-ce que vous avez remarqué, frères et ce sœurs C'est là que Israël n'a pas compris. Il s'est confié nos prophètes, Moïse le grand, omalala, ababa, toujours, partout, David notre roi, Abraham notre père, nous sommes la nous irons au ciel. Mais le ciel était fermé. Mais oui, frère. Nous allons aller au ciel parce que nous sommes le président d'Abraham. Et puis nous avons eu Moïse, des grands prophètes. Qu'est-ce que vous les païens, vous pouvez nous lire Nous avons, et puis quand nous mourons, nous sommes bien. Avez-vous remarqué, frère Comment l'écriture nous montre effectivement entre le riche et les pauvres Lazare. Vous vous souvenez Les pauvres et les riches, effectivement, ils sont tous morts. Où se sont-ils tous trouvés au ciel non. Dans le séjour de mort. Tous ceux qui sont morts, effectivement, c'est ça, tout ça, c'était dans le séjour de mort. C'est biblique, C'est hein? pourquoi, frère, je voudrais que nous toujours comprenons cela, c'est important, Qui nous aide le Seigneur notre Dieu. Pour cela, frère, qui, qui ont a eu à pouvoir vivre et que Dieu a eu à pouvoir vider depuis les temps anciens, il y avait quelque chose que Dieu leur avait à prendre, c'est la révélation. Ils avaient la foi en celui qui allait venir. Peut-être que les autres qui étaient là, qui les regardaient, ne comprenaient pas, mais ces hommes-là, c'est pourquoi Satan, dans un âge comme celui-ci, il combat. Il peut y avoir beaucoup de docteurs sur la terre, beaucoup, de ne pas moi encore, comme ils le disent, effectivement. Observez-les simplement. Où est-ce qu'ils se dirigent et où dirigent-ils le peuple Ils sont morts dans la foi en celui qui devait venir. Vous voulez que je vous montre aussi la parole Je vais vous montrer la salle de Vous vous souvenez Pour que vous puissiez voir l'importance de celui qui devait venir. Quand la question a été posée, Jean était là, non Vous vous souvenez Qui était digne de pouvoir ne fût-ce que regarder le livre venir Parce que l'affaire, donc, tu étais, si, quand tu te trouvais, tu étais digne de voir maintenant que tout ce qui était même enseignés dans le Saint Testament là. Parce qu'ils attendaient. Ils attendaient. Quand on a posé la question, dans les cieux, sur la terre, on n'a trouvé personne les bas On a soutiendu partout, effectivement, il n'y avait personne. En fait, Il, il fallait trouver quelqu'un qui était dit, qui était conformément aux saintes écritures. Parce que je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, que ces titres de propriété entre les mains d'abord d'Adam. C'est pourquoi on parle du premier Adam et du dernier Adam. Il y avait ce titre de propriété. A cherché parmi tous les hommes même s'il était que l'un était que parmi tous les hommes on a trouvé ça Amen. parce qu'il fallait un homme Amen. qui était venu selon la volonté parfaite Amen. pas par les moyens par lesquels nous sommes venus on a cherché par alors Dieu lui-même. Mmh. Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, la Bible dit, mais je suis sorti de Dieu. Amen. Je suis sorti de Dieu. Amen. Je retourne à Dieu. Amen. Vous savez, quand on n'a trouvé personne, j'en ai pleuré. Mmh. Parce qu'il si personne n'a été trouvé. Tout ce que nous avons fait. Mmh. N'oubliez jamais cela vous avez fait votre santé, tout ce que, tout ce que même les prophètes ont fait n'est servé à rien oui mon frère la bible dit que il est le germe même de la parole c'est la vérité frère et c'est pourquoi quand il mourut là il est descendu dans les régions inférieures vous pouvez que la rançon a été trouvée. Amen. Satan si ne s'y attendait pas, mon frère. Non, impossible. C'est pourquoi, vous quand Dieu révèle, c'est à ses enfants vraiment qu'il révèle. Vous avez papier, pendant qu'il était parmi les hommes, on l'a traité de tous les noms. Il était celui qu'Abraham a Amen. Vous me suivez Amen. Parce qu'il dit, mais quand on lui disait, mais tu, tu n'as pas encore ça. ans, es-tu plus grand que tous les prophètes Vous voyez ce qui s'est imposé Vous voyez l'écriture Amen. Et tu plus haut que ne mais dans Jean chapitre 8, je regardes bien. C'est Jean 8. Retournons vite dans les écritures je pense dans euh, Romain, Romain, Romain 4, je pense, et puis nous retournons dans l'Éphésia, et puis dans les livres de l'Olix. Vous avez dit ici, je pense Jean-Route, verset 48. Jésus lui répondit, le Juif lui répondit, nous n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous montrez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la recherche et qui juge. Et en vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Mais maintenant, lui dire les juifs, nous connaissons que tu es un démon. Avant, nous sur Et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort les prophètes aussi sont morts. Qui tu être voyez où il s'est reposé Nous sommes là-bas, nous avons les prophètes avec nous et nous avons reçu, ces prophètes, alors nous sommes sauvés, et nous allons au ciel. Mon frère et ma soeur, écoutez s'il vous plaît. Le ciel c'est le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez ça Amen. Tout a été créé par lui et Amen. tout ce qui est en lui. Amen. Il est le ciel. Amen. Il est l'éternité. Ils n'ont pas compris. Est hey, alors, nous nous répondons sur Abraham, toi qui es Dieu, fils d'un bâtard, et c'est pas moi illégitime. On te connaît, mais tu, on sait même que tu es même un démon. Mais regardez seulement. Il dit Mais vous prétendez vraiment croire connaître ces dieux, croire mais, mais vous adorez un dieu que vous ne connaissez pas. Abraham lors de vous parlez effectivement en disant effectivement mais Abraham là votre père dit on oh, s'est tout, les jours voir mon jour mais il a vu Amen. et il s'est réjoui Abraham a vu ton jour mais oui Abraham a cru hein. Frère tout oui Mais c'est écrit regardez bien c'est pas que je vote, c'est écrit ici bien verset 53 dit Jésus répondit si je me glorifie moi-même ma gloire de rien c'est mon Père qui m'est glorifié, que lui qui vous de est votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. et Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur. Ma Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Amen. Ha, ha, ha. Alléluia. Amen. Il a donc tressailli. Cet homme a eu la révélation. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont tous morts. Et la Bible dit, mais il l'a vu et il s'est réjoui. Et non, si vous parlez des prophètes ceux qui vous reposent. parce qu'il avait parlé, Abraham, notre père, est un, et les prophètes de mais prophètes, il m'a dit, vous dites, mais avant, avant, si avant qu'Abraham fût Moi je suis. Parce que Moïse est venu, il mais qui l'a dit qui m'a fait faire tout C'est dit, il dit, mais je suis. Il a donné réponse. Pour Abraham. avant qu'Abraham fût lui je suis ah! je suis les dieux d'Abraham le dieu qui est apparu en Moïse, la douce sur lequel l'improphétement ah, écrivait, c'est moi bon. mais je suis présent c'était nécessaire vraiment, que le peuple puisse reconnaître qu'il puisse être et comme la Bible le dit effectivement il est descendu dans les régions d'Afer alors, pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement, que sans lui, rien ne peut se faire. Ce que la Bible nous montre, une chose pour nous, et même pour vous aussi, qui est aussi d'une importance capitale. Donc, et tantôt dans les séjours bon, de mort, c'est de mort, c'était pas Parce que la Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures. Vous connaissez l'Écriture bien, il est un jour inférieur de la terre pour prêcher, pour être libre, parce que je ne sais pas, mais, dit, mais je crois que nous lirons Tout ça, pris, nous nous et puis Dieu nous accordera la grâce de manier ensemble. Je crois que c'est un pierre, non Alors, Je vais Alors, vous dites non Merci risse aussi a souffert fois pour aux lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, <coughs> dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu Aujourd hui, aujourd hui, aujourd hui, et là, de Noé, pendant la construction de dans laquelle un certain effectivement, été... Donc, je pense aussi que dans les data, dans l'écriture aussi, effectivement, je pense que dans le livre des Ephésiens, des Hébreux, il est parlé clairement aussi de qu'il est descendu, effectivement, dans, dans les régions inférieures, effectivement, je pense que c'est cela le moi-même, aussi ici, dans, dans les sept écritures. Je sais que vous le connaissez que vous l'appelez là. Il a pouvoir les lire. Il aussi, été aussi. Mmh. C'est Ephésiens, chapitre 4, nous étions tout à et Je peux plus voir. Merci. Merci, verset 8. Oui. C'est pourquoi il est dit étant monté à haut. Il a mis les captifs et il a fait captif la captivité. Et il a fait des dons aux hommes. Oh, qu'est-ce qui signifie Il est monté. Sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc nous comprenons cela avec un diable. Ainsi donc, nous réalisons que réellement qu'il est descendu pour aller prouver effectivement que c'est lui, tout ceux qui avaient réellement placé la foi en que ça soit Louvre, que ça soit Abraham, que ça soit Job, effectivement, et tout cela, c'était lui. Et quand il est descendu là-bas, il nous fait savoir que, après le troisième jour, le troisième jour, l'Écriture nous fait savoir qu'il est ressuscité. N'est-ce pas vrai? Amen. Matthieu, chapitre 27, nous fait savoir, il nous montre l'importance de cette victoire. il dit ceci, tous ceux qui étaient donc dans la prison là-bas, enfermés par la mort, évidemment. Alors il dit ici, verset 50, Matthieu 27, verset 52, Jésus poussa, en fait, de nouveau un grand mort. Et on lit donc l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher se fendit, les sépulcres s'ouvrirent, par les cieux, hein? mais les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de qui Des saints, des saints qui étaient morts, ressuscités. Et Etant donc sortis les sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Donc, le rédempteur est venu celui qui donne la vie à la parole Amen. sans Jésus il n'y avait pas de ciel frères et sœurs j'aime beaucoup c est, c est cela frère parce que c'est pourquoi l'apôtre Paul pour acceptait même qu'on le fasse. les hommes qui ont connu Dieu qui ont réellement reçu la révélation, la vérité ils n'ont plus rien à voir avec le monde même leur pauvre vie n'a plus Alléluia. Ce qui a de valeur, c'est ce qui pleure au Seigneur. Amen. Alléluia. Hmm? C'est ces hommes et ces femmes, effectivement, qu'on qu les scie, qu'on les prie, qu'on les insulte, qu'on fasse n'importe quoi avec. Mais effectivement, il y a quelque chose dans leur âme qui a changé. Ils ne sont plus charnels. Amen. Ils vivent dans un corps de chair, où le corps a des passions. Plus ils sont spirituels ils dominent en fait davantage c'est vrai vous connaissez l'écriture si vous vivez par l'esprit vous faites donc mourir l'esprit vous connaissez l'écriture c'est dans quoi ça c'est dans, dans le livre vous ici effectivement vous savez nous avons vu ça ici c'est celui de Romain, non Chapitre 8, non Nous pouvons peut-être dire un peu tout, non Romain, puis, si nous sommes par l'un, tout le monde est dans l'écriture. Regardez bien. Regardez bien. Ainsi donc, Ainsi verset 11, si l'esprit de celui qui a justifié d'entre le mort habite en vous, Romain 8, verset 11, c'est lui qui a justifié d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frère. Nous ne sommes point à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites donc mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Amen. Quand, elle veut, quand le corps veut, l'esprit <coughs> domine parce que vous donnez de la place à l'esprit. Amen. Et l'esprit ne se plaît pas dans tout ce que le corps se plaît. Amen. Je vous l'offre. Je... Vous souvenez Somme chapitre 1. J'ai mis à mon le livre des Psaume chapitre 1. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas sans les conseils de l'écheur. Dieu. veut. Qui ne s'arrête pas sur la voie de péché. Amen. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Vous voyez cela Donc, ce frère ou cette sœur, effectivement, il sait où il s'en tient. Il aime tout le monde. Amen. Mais quand vous abordez quelque chose qui ne va pas... C'est rédit. Amen. Amen. Amen. <coughs> Amen. Pourquoi? Parce que ce qui est en dedans de lui commence à sent? Vous savez, quand vous êtes dans la présence du Seigneur, vous vous sentez au pur et sain. Amen. Amen. Ce qui suit souvent l'homme, c'est ce qui sort. Le cœur est venu briser au dedans de est Parce que c'est rentré. Il est votre... mauvaise compagnie. Vous savez? C'est souvent ça le problème, frère. Je disais tout à l'heure, nous allons terminer par Romains 5, et puis Ephésiens chapitre 5, les mauvaises compagnies auront le bonnes oui, Vous qui vous dites des chrétiens des toi, qui sont donc vos amis oui. J'ai des copains, j'ai des amis, Je suis croyant, quand je suis avec eux, je, je, je sais me garder. Déjà, ton cœur te pousse à être avec eux. Mm. Et de quelque part tu es déplé à ce qu'ils font, oh, ouais. tu ne pourras pas prouver. Un frère se converti dans son âme qui aime Dieu. Allez. Il va toujours chercher quelqu'un qui croit en Dieu. Non, quand toi, frère, tu as un pied ici avec les frères, parfois tu ne descends pas bien avec les frères. Ouais, mm. C'est ennuyant parce que quand je fais un auvant, tu me parles de quoi Rien que des dieux, rien que parce que tu vois C'est des cantiques. Mais c'est devenu ta vie. Amen. Amen. Entretais-vous par quoi Par les histoires du monde, par les arbres, ceci, par exemple, non. Par des psaumes, Amen. par des cantiques. C'est la vérité, non Amen. Amen. Tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entendons pas tout ça. Tu n'aimes pas les cantiques, tu n'aimes pas les psaumes, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Comment vas-tu il y a une nature qui, qui est en toi qui est différente. Parce que la Bible dit, quand je dors moi-même la nuit, j'ai des cantiques qui m'ont. Mais si je dors, je me vois toujours dans les fourchettes entre les feux. Et c'est que il y a un problème. Oui, oui. J'ai l'habitude, je me vois fort quand ma soeur disait, quand j'ai vu, j'ai été étranglé comme ça, j'ai dit qu'il faut, j'ai ah, à gloire à Dieu, si tu peux étrangler des démons, c'est bon, <rire> ouais. oui, mon frère, parce que pourquoi ils doivent être étranglés, toi, tu, tu les étrangles, toi, je t'étrangle toi, démon. Ouais. je suis content, mmh. ouais. tu as la force de pouvoir étrangler, mmh. mais c'est vrai, mais suis Oh, on me suivait, on me suivait, oui, ah, ils m'ont arraché, ils m'ont arraché, ah, ils m'ont tenu, là, ah, j'ai dit, oh, on s'écroule, on fou. et quand j'étais dans la nuit, je les vois ils venaient, je me suis tenu debout. au nom du Seigneur Jésus, Amen, ah, dis, ah. Amen, voilà les combattants, Amen, Amen. nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs. Amen, Amen. Amen. Ouais, Amen. Avant que je dors, je dois être revêtu. Parce que s'il y a la nuit, je ne le comprends pas. Pour redempter les vivants. Amen. Amen. Ils fuiront tous. Amen. Amen. Les démons Amen. doivent avoir peur. Amen. Ceci est 10% la paix. Quand ils viennent, ils savent où ils ont souvent. Mm. Mm. C'est pour ça qu'ils rendent témoignage tous ceux qui étaient des sorciers qui étaient convertis. Les gens disent, oh, la sorcellerie n'existe pas. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Mmh. Les démons de la sorcellerie existent. Mmh. C'est un démon, il existe effectivement. Si tu ne si le crois pas, ben, il va te dire, il n'y a pas de problème, je travaille avec toi. Pas de problème. J'ai fait j'ai fait le Il y avait des sécurités qui les livrent, les démons, ils pas de Dieu. Les sorciers, ils ne pas de il n'y a pas de problème. Mais ils ne disaient jamais de Nous sommes des sorciers. Ils sont ici, chez nous, à cap et le magicien, c'est un sorcier. Amen. La sorcière d'Andorre. c'est une magicienne. Mm -hmm. ouais, non? Mm -hmm. Alors il dit, oui. Oh, vous savez, quand il est converti, moi j'ai écouté ça, mais quand elle a été dit Oh, nous savons tous ceux-là qui sont des soi-disant croyants, qui disent Jésus, nous t'aimons et puis qui ont un pièce. Nous travaillons avec eux. nous venons chez elle à la maison, nous entrons, on fait tout. Un véritable croyant on voyait leur maison protégée par le feu. Ah, ah. ouais. Et quand ils s'approchait, oh non, pas là-bas, on fouille. Mais chez les autres, là, chez toi, avec tes compagnies, il va rentrer. Il fait avec toi tout ce qu'il veut, et puis il s'appelle le matin, ah, oh, je sens la fatigue aussi. Il est là, je me suis, j'ai même tapé, tapé, je me suis même endormi sur lui, j'ai tourné, il est venu mon matelas. Mon matelas, il dit, mes frères, je comprends pas, j'ai là, là-bas, là-bas, là-bas, oui, il est là-bas, là-bas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Mmh. Et quand j'ai prié le matin, je me lève. Il me donne la force du buff. Ils sont venus dans la nuit, mais j'étais là, déboué, les terrassés, pour le combat. C'est pourquoi il faut prier. C'est l'arme que Dieu nous a donnée. Oui, nous continuons à nous, nous qui mais qui trouve, et c'est Nous sommes d'abord, et qui ne se pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qu'il la médite juste un instant, Amen. jour et nuit. Amen. Il a dit, Josué, médite ma parole, jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras, Amen. dans tout ce que tu te parle. C'est ta vie à toi, c'est difficile, Amen. tu ne pourras pas l'épuiser. Amen. On peut lire même écriture pendant six mois ici, Cela va toujours profond. fond. C'est la vérité, Amen. tu peux pas. Dieu, frère, c'est comme un océan. Mmh. Imaginez l'océan, tu bois, tu dis, mais je vais te terminer l'océan. Mmh. c'est pas possible. Ton ventre va être là, tenir à boire l'océan. Mmh. Tu ne pourras pas te l'océan. Mmh. C'est la parole de ah, mmh. Dieu. Elle est profonde. Elle nous nourrit ainsi. Mais qui trouve son plaisir à la loi de Dieu. Alors, maintenant, voyez vos frères et soeurs, Romain au chapitre 1, chapitre 1, euh, j'avoue, euh, chapitre 4. Donc, mais ce n'est pas à cause de lui celle qu'il est écrit que ça lui fut imputé, et c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, je notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses. Maintenant, regardez très bien, Et il est ressuscité, il est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Donc, devant Dieu, frère Guimet, parce qu'il est ressuscité et que toi, tu l'as réellement reçu de toute ton âme et tout, donc, dans ce que tu es, effectivement, la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore, donc, il dit, mais nous, nous sommes devenus, bien, très bien, dans la chapitre 3, dans notre 3, nous l'avons lu avec vous aussi. Non, pas dans ta jour aussi, c'est au chapitre 3, je pense que c'est ça, Il dit, je vous la verset la regardez d'abord verset 21, la loi, la loi, puis je termine au par un par par le chapitre des éphésiens 4, hein. puis nous dans regardez bien, voilà. d'abord, chapitre au chapitre, je vais prendre le verset 21, verset 21, la loi, était donc contre les promesses de Dieu. Voilà. S'il lui était donné une loi qui puisse procurer la vie, vous y voyez, La justice viendrait donc réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, en fait que celui qui avait été promis fut donné par la foi. Euh, Ce qui avait été promis fut donné par la foi par Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, Amen. afin que nous fissions justifiés par la foi. Amen. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Verset 26, il dit, mais ainsi, si car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc par la foi en lui, effectivement, nous reconnaissons que nous sommes tous devenus fils de Dieu. Alors, ah, la Bible dit effectivement que, à ah, nous qui croyons en lui, donc lui, il nous a délivré, effectivement, payé pour nos offenses et sa résurrection est vraiment notre justification. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, toi, mon frère et toi, ma soeur, quand Dieu te regarde, sincèrement, et ça, c'est la Bible parce que Dieu ne peut pas s'éventrer, quand Dieu te regarde, quand tu as précieux, c'est effectivement que, ton cœur est aussi pur aussi ça, comme Dieu les demande, ça parle en toi, effectivement, en fait, et que tu vis comme qui se veut que tu sois, quand Dieu te regarde. Justifié, ça veut dire, c'est comme si tu n'avais jamais. Quand il te regarde toi, tu es blanc comme des Amen. Même si Satan venait à pouvoir frapper, oui. par sa mort, tu as reçu le pardon. Alléluia. Et nous a pardonné de tout ce que nous avons Vous souvenez encore, encore l'apôtre Paul le disait, Donc par, par sa mort, vous souvenez, qu'est-ce qui a fait que le baptême du Saint-Esprit soit donné à ce peuple-là qui était journé Car il a dit, mais par son nous recevons le pardon des nos péchés. Et non seulement cela, mais Dieu te justifie. À ses yeux, tu es justifié. C'est comme si rien ne s'était jamais passé à nous. La vie. à part. Alors là, elle dit que Dieu maintenant, quand il te regarde maintenant, il trouve plaisir en toi. C'est pourquoi lui dit, mais il n'y a plus aucune condamnation. Vous vous souvenez Première hein. guide. Il n'y a plus aucune condamnation. Pour okay. <rire> qui Qui marche non, sur la chair, mais selon l'esprit. C'était écrit que nous avons. Oui. Donc, plus les condamnations, cet homme est justifié. Maintenant, regardez dans le livre que nous lisions Éphésiens, Éphésiens, chapitre 5. 5, 5, 5. Merci. Merci, merci, merci. merci. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en est, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Parce que vous voulez. Parce que le sang, C'est pas vrai Votre vie donc est une condamnation. Et tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des saints. Rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps quand les jours sont mauvais. Mon frère et ma soeur n'étaient conformes pas au ciel présent. Mais il faut que tu puisses arriver à pouvoir comprendre effectivement qu'il est la volonté de Dieu pour toi dans un âge comme celui-ci. En tant que frère, en tant que soeur, en tant que fils et fille de Dieu. Qu'il est donc la volonté de notre Père? Un véritable fils de Dieu qui cherchera toujours à pouvoir connaître la volonté de son pays. Tous ceux qui bénit, Seigneur, Seigneur, ne trouveront pas tous C'est Seulement celui -là fait la volonté de mon pays. C'est la même chose que dans les îles des Hébreux, vous connaissez, non? Vous avez besoin de la persévérance afin d'avoir accompli la volonté de Dieu. Si toi, tu ne prends pas plaisir à chercher la volonté de Dieu, comment veux-tu l'accomplir? Parce qu'après avoir marque, vous obtenez ce que vous êtes promis, n'est-ce pas et mm -hmm. alors, Ils vont réellement acheter le cargo. Mm -hmm. Et ne pas chercher à pouvoir être comme les joux les je ne sais pas comment on s'appelle là, les musiciens. C'est vraiment des gens qui sont possédés par des esprits aussi mauvais. Mm -hmm. vous, vous allez, vous, vous, enfant, en tant qu'enfant de Dieu, qui, qui dit Seigneur, périfie moi de tout, tout esprit mauvais, cest Et puis, tu, tu trouves plaisir de pouvoir chercher à t'habiller comme, je ne sais pas comment on appelle ces musiciens-là. Mm. Tant pour les hommes, tant pour les femmes aussi, la même chose, et pour les hommes. Comment voulez-vous vous vous chez à ressembler Oh, quand je vois cet acteur là-haut, je dors, j'arrête. Quand je vois cette actrice là-haut, là-là, je dors. Si vous saviez comment on les a pompés de la graisse comment on a pompé ces parents. Frère, ce ne sont pas des personnes. Non, c'est vrai. Et vous, vous allez chercher, c'est pas moi, à gauche, je dis, frère, j'ai dit ce qui est dû à cause la grâce, mon père, qui nous aide, frère. Je sais pas, mais. Si Dieu compte, accorde la grâce pour vous. c'est important, frère, que vous, ferez, que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu pour vous. Qu'est-ce que Dieu attend pour vous Venha, Vous l'avez. trouve à gauche et à droite, effectivement. Oh frère. Puisse le Seigneur nous accorder cette grâce. Il permet que le jour comme l'autre cœur puisse réellement aussi vivre pour se faire ces choses c'est nous sont Connaître la volonté de Dieu pas une obligation, mais un fils le veut. Même si c'est tellement au risque d'opérer sa propre vie en fait. C'est comme une fille, de... je donne cet exemple. Là, vos époux ils sont libres de pouvoir vous faire de vous ce qu'ils veulent. Et quand j'ai dit vous faire de vous ce qu'ils veulent, ça ne va pas qu'une femme est soumise à son mari aussi longtemps que c'est toujours dans les cadre de la l'art pas devenir esclaves des hommes tu dois me faire ceci, tu dois obliger nous il faut que soit quelque chose et que ce soit dans le cas de la parole de dieu je veux bien te voir avec les bikini. toi tu es une soeur qui et puis on va aller à la plage j'aime bien que tu te mettes aussi là au soleil tu te doré comme les gros colmans tourne là un peu comme les autres là comme je vais bien te voir s'il a un problème à lui des colmars, il faut prier aussi pour lui. Là, tu ne peux pas aller te mettre les colmars là sur les, sur les plages, là, te tourner comme, comme, comme il a dit, il a dit. Ça, quand tu as ça dans ton cœur, tu dis, mais pasteur, mais il a la Bible dit que parfois tu es soumise à son mère, je me suis tourné comme colmar à la plage. Bon, tu sais très bien que.. La vie ne te demande pas d'aller à la plage là-bas pour te mettre aussi comme colmar. Même si dit, si tu ne fais pas ça, tu ne veux pas venir à la plage avec les chouilles, passer par terre, et tu ne seras plus ma femme. Bravo à Dieu. Amen. Là, tu es un homme avec Amen. Et puis l'homme dit, mais tu sais que la Bible dit tu es soumise à, la, à ton mari. Il dit, mais pas dans ce contexte-là. Pas dans ce contexte-là. Amen. Dans ce contexte-là. Contexte Parce que. Et je dois me soumettre quand c'est conforme. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Parce que lui-là, il Amen. est au-dessus de toi. Amen. Amen. C'est vrai, non Amen. Christ est le chef de l'homme. Amen. L'homme est le chef de la femme. Amen. Christ est le chef de l'homme Amen. Donc et lui, doit aussi se soumettre aussi à la tête. Moi, voilà. je me soumets à toi, tête, mais toi, maintenant j'attends. Je mmh. bon, suis Maintenant, la soeur, on n'avait pas dit, bon, maintenant, frère, moi je veux plus un vaisselle. Non, si. il faut la soumettre aussi, toi fais aussi. Non, ah. je crois qu'il y a un équilibre. Si c'est des choses à nous tenir, et quand à la maison, le frère te dit, fais la vaisselle, tu ne va pas dire, bon, aujourd'hui, c'est mon tour. Mmh. mais demain c'est ton tour. Oh. Oh. Ah. Vous comprenez est ah. Ah. Ah. Il faut qu'il y ait l'équilibre équilibre ah. Ah. Ah. Donc, ça va. Ah. Ah. Ah. Ah. Oui, dans les choses de quand vous aimez Dieu, tout c'est. Et oui, quelqu'un qui aime Dieu, c'est pour ça, Tu dit, il faut jamais avoir toujours, quand, quand la parole dit, il oh, quand quand y a toujours une arrière-pensée. Donc s'il si a dit ça, ça veut dire comme ça. Quand frère, vous êtes comme ça, vous êtes possédé. Vrai. Faut Amen. Si j'ai dit, dit une parole, ne voudrais pas aller dans l'arrière. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Donc, il, il pense de moi comme cela. Quand tu, quand tu es comme ça, tu as besoin d'une délivrance. Amen. Tu es animé par un esprit mauvais. Amen. Et aussi longtemps qu'il est là, je tu ne donneras pas les choses de Dieu. Tu peux me faire, tu peux me faire. Rien ne sert pas ça. Parce que, abîmé, la charité est soupçonne soupçon de toi. Amen. Amen. Amen. Il a dit, moi je comprends comme il a dit là. Amen. Amen. Je n'ai pas bien compris, mais je vais poser avec respect. Frère, ben je ne vous dire QUOI vrai. Quoi C'est toujours non. Pardonne-moi ce que je n'ai pas bien compris, s'il te plaît. Même quand vous parlez avec vos frères au téléphone. Quoi Je vais te Quoi Mais c'est qui Tu es déjà... C'est peut-être quelqu'un qui veut te demander un mariage. Il dit Seigneur, je, je sens mon cœur, je vais un peu être ah, Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a oh, oh, je suis frère Jean-Bosco. Oh, oh frère. Frère Jean-Bosco. Que le Seigneur soit béni. Ah, C'est ça le problème. Ah, frère Jean-Bosco allez déjà là. que hein? ça, si je touche, je suis en face d'un... Hein? Ça va être terrible. À la maison. C'est vous-même qui. Seigneur, donne le mari, donne le mari. Le mari, le mari téléphone. Ha ha Le résultat, il commence Il Je peux ou je ne peux pas. Je peux aller ou je ne vais pas aller. Seigneur, si je commence à. Et si, c'est déjà le début comme ça. Et à la maison, c'est que quand je vais au travail, lorsque je si la recette n'a pas été faite, je fais 5 à la gare. Oh Seigneur, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Tous les jours comme ça. Parce que si tu arrives. Et que et les avants, à la maison n'a la pas été faite, ce sont des cris avec des bâtons. Oh, le mariage, c'est le bonheur. Amen. Amen. Amen. Alors, continuons vite ici. Éphésiens, terminons. Il dit Cassez donc le temps, quand les jours sont mauvais. C'est pourquoi, verset 17, ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Ne vous délivrez pas devant. C'est de la débouche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alors regardez bien. Entretenez-vous par des psaumes, Par des hymnes et par des cantiques spirituelles. Amen. Oui. Amen. Je l'ai toujours dit ici, vous hein, ce que vous m'avez toujours dit tous ceux qui se vendent sur le marché n'est pas de dieu quand on dit oh jésus oh, allez vous savez quand, quand vous l'entendez effectivement ces chansons là oh là là, là ça fait travailler votre cœur dans une autre direction mmh. ouais. mais vous les achetez parce que oui, ans frère mais c'est des dieux mais en fait c'est parce que vous savez que ça vous fait rappeler votre temps passé <rire> Mais c'est vrai vous le savez vous avez beau bon, vous masser un tout petit peu avec en disant que c'est des dieux parce qu'on parle de Jésus, mais en fait ce n'est pas vrai. Quand c à atout est encore en toi, mon frère, il y a un problème. Mm. Satan sait que là, ah, je l'étais encore, parce que les, les, les, les choses anciennes, là, les petites chansons, là, les travailler de cœur, là, qu'il a sous Suzanne mm. Il n'y plus rien à voir avec Suzanne, mais quand il entend, oh Suzanne, oh Suzanne, ah Seigneur parle oh Suzanne, mmh. toujours comme vous, mais c'est vrai. Mmh. Que Dieu accorde la grâce, que Amen. nous puissions nettoyer, mmh. que nous écoutons les cantiques qui nous poussent toujours à Dieu, Amen. Que nous aide à pouvoir aimer nous approcher là. Les temps est devenus court et les jours sont mauvais. Satan est vraiment les démons, les diables. Les, les, les mauvais, c'est vraiment là. Alors, il va faire tout avec malignité, avec le ruse. C'est pourquoi ils vont pas vos châteaux, même dans ceux qui sont dans le naissance, Pas parce qu'il s'appelle, je ne sais pas moi, je ne sais même pas si c'était son nom. On va vous trouver avec ça. Mais c'est un frère dans le message. C'est un frère dans le message. Il vous chante, je ne sais pas moi, si c'est des compléments. Il vous fait n'importe quoi. Il vous donne... Parce qu'il a parlé de prophète. Il a insisté que c'était Dieu. Non, on fait des inspirations. Quand on est inspiré, on sent. Est Amen. C'est vrai, non? Amen. Alors, toutes ces choses-là que l'on fait comme il y a des ne sert à rien. N'allez pas jeter votre argent pour cela dans des choses qui ne servent à rien, qui ne servent à rien. Amen pas Pour la gloire des hommes. Vous savez cela Alors nous continuons. Les cantines le Dieu chantant et célébrant de tout votre cœur le grand du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, Amen. au nom de notre Seigneur de Christ, vous soumettant, vous soumettant Amen. les uns aux autres à la crème de Dieu. Amen. Amen. Ça, ça doit être quelque chose qui, qui doit être, surtout dans, dans, dans, dans le peuple de Dieu, qui, qui doit être là, la pensée de soumission et de respect. C'est comme ici, chez nous, dans notre assemblée. Il n'y a personne parmi les frères qui peut dire, je veux faire ce que je sens dans mon cœur et je veux le faire ici, comme je le vois, comme, je le sens, comme les Saint-Esprit me le conduisent. Vous ne pouvez pas. Vous et si le Saint-Esprit a établi a les le nom les l'Éphésée comme pasteur Amen Amen Amen et si que vous l'aimiez et que vous l'aimiez pas c'est pas un vrai problème c'est lui qui a voulu qu'il soit Amen Vraiment alors s'il est il est votre pasteur Amen. Et ça, frères et sœurs, c'est une chose que vous devez comprendre. Que si vous avez un pasteur, vous avez d'abord du respect. Amen. Amen. Le respect, Dieu serviteur de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous avez du respect, vous savez que tout ce qui vous concerne dans votre vie, c'est sa responsable. Amen. Je vais chercher une femme. Je vais avoir est-ce que vous Vraiment. savez? Oui. Donc, ton pasteur à toi, c'est celui à qui tu as aussi confié. Oui. Amen. Donc, avant Amen. que je pose un acte, oui. quelle référence est effectivement dans ma vie? Oui. Amen. Amen. Amen. Ah oui, c'est la vie. Pourquoi? Parce qu'il est acté. Amen. Vraiment. C'est la Bible, frère. Amen. Celui qui est responsable de vous spirituellement. ici. Amen. Quand vous avez un problème spirituel. Amen. Et celui qui répondra devant Dieu. C'est le Amen. Amen. Vous savez. Souvent on n'arrive pas à pouvoir comprendre. Et c'est l'orgueil des soeurs et des frères. Pourquoi je dois aller. Pourquoi je dois demander. C'est ma vie. Frère, même votre mariage regarde votre pasteur. Amen. Amen. Si aujourd'hui vous devez aller vous marier à l'étranger, et que bon, le pasteur, n'a pas doit votre mariage, S'il est vraiment spirituel, il sait qu'il ne peut pas le faire sans se référer. D'où tu viens. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait un... <coughs> Amen. Il faut vraiment qu'il y ait de l'ordre parmi les frères Amen. Amen. Amen. Si vous considérez l'homme comme étant votre pasteur, alors vous devez vraiment aussi avoir confiance. Dans la et savoir réellement vous reférer dans cela. Après, il y a ça comme problème, il y a ça comme problème, ça comme problème. Que Dieu bénisse des, des jeunes sœurs comme cas c'est tout cela. Vous savez, toujours donner les témoignages de jeunes sœurs dans cette assemblée, vous serez Et parfois, on va vous dit, ah, mais ils vont... mais c'est parce que Dieu travaille dans le cœur. Amen. ils ne veulent pas faire n'importe quoi. <coughs> Elles veulent être Elles être présentes. Amen. Amen. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Mais elle doit demander parce que c'est son pasteur. Amen. Amen. Si ça ne te plaît pas, alors elle n'apprend pas mal lui. Ah, est mm -hmm. Parce qu'elle a un problème qui va te créer un problème parce qu'il va demander à son pasteur ouais. des conseils pour voir si, si son mariage est conforme ou pas. Parce que tu veux l'amener dans quelles conditions Pour que tu les le fasses avec elle dans ta conditions à toi. Mm. Alors, ce moment-là, vous savez ce qu'il est face à Frère Léonard devient votre ennemi. Pourquoi toujours lui Pourquoi on a posé des questions à lui Mon frère, Frère Léonard, il est pasteur de la santé. Amen. Amen. Amen. Il est responsable de la Coran. Amen. Il est responsable des instruments. Amen. Il est responsable du baptême. Amen. Il est responsable de tout. Amen. Amen. Amen. De toi, si tu es ici. Amen. Amen. Amen. Voyez-vous, un pasteur, c'est comme le mari. Mm -hmm. C'est pas moi qui dis le pasteur. Alors une femme qui va faire les choses sans poser son mari, il y a un problème. C'est vrai. vrai ou pas C'est vrai. Moi, ouais, je ne peux pas. Il n'y a pas de problème, c'est que je ne suis pas ton berger. Il va chercher. les le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, mais l'Esprit du Seigneur est appelé établi aussi. Amen. <coughs> quand j'ai besoin, j'ai consulte de Dieu. Dieu pas seulement dit, de va dire que Dieu le l'auras c'est Dieu pour le consulter. Oui. C'est pas vrai? Oui. Oui. Mais le Saint-Esprit t'est trop bien. J'ai établi au Ciel. Oui. Nous nous soumettons les êtres du corps. Amen. Respect, mutuelle et le savoir. Frères et sœurs, il faut que les désordres dans la salle de Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il faut qu'on revienne vous savez, bien aimé, frères et sœurs, ce n'est pas vous, vous, frères et sœurs, de conduire moi. Non. Jamais. Aucun frère, aucune sœur ne peut avoir la prétention de dire, mais je vais influencer les frères. Je veux, et moi, je vais faire comme ça, comme ça, on va comprendre que vous faites toutes ces choses-là. Pensez-vous, oubliez-vous que Dieu me révèle aussi vos Vraiment. Oui. Oui. Tout ce que vous voulez, projet d'avoir fait, frères et sœurs ça ne sert à rien de pouvoir combattre contre la parole de Dieu mais il aura toujours la victoire Amen. si vous voulez faire comme vous voulez, faites comme vous voulez mais si nous voulons réellement marcher en tant que fils et fille de Dieu nous formons sainte nous respectons le principe de la parole de Dieu et nous agissons comme les saintes scripture de Dieu veuillez, veuillez lire la, la prédication effectivement je crois que l'ordre L'ordre dans l'église, parce que vous croyez quand même au prophète, c'est moi, peut-être, le prophète, c'est ça le message. L'ordre dans l'église, et vous comprendrez, vous, qu'il est l'esprit. Cela témoigne effectivement que vous n'avez pas cru à la parole de Dieu. Quand vous croyez à la parole de Dieu, il y a cette soumission automatique. C'est naturellement, naturellement splitté parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Ceux qui sont spirituels prennent plaisir. Ils savent ce que c'est la vie. Donc, nous soumettons les uns aux autres dans le respect, effectivement, dans l'amour, effectivement. Nous connaissons à l'écriture pour terminer. Lisez. Verset suivant. Soyez soumise à vos maris Amen. comme au Seigneur. Amen. Donc, vous voyez effectivement la manière dont le Seigneur prend cette parole, et il annexe maintenant avec le spirituel, qui est effectivement l'Église des Il dit, femme, femme, femme, soyez soumises au Seigneur comme. Enfin, à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de la femme qui est son corps, dont il est le sauveur. On oh, de même que l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur comme Voyez que Christ aime vraiment son Église. Et il met sa femme sur l'Église dans de bonnes conditions. Il a fait tout, il prend soin. Mais pourquoi il se fracasse? Mais en fait, c'est comme ça que la nature du Seigneur. Il se tracasse effectivement pour toi. Il fait tout ce qui est nécessaire pour que tu sois gardé, protégé par toi. Est-ce que toi mon frère, toi ma soeur, tu peux en certains moments moment avoir la pensée de voir dire « Mais je dois donner un ordre à mon Seigneur. » Est-ce que tu peux avoir ça jour? Ça ne serait même pas passer par le ministère. Tu es toujours dit « Mais Seigneur, parle mon Dieu, écoutez, montre-moi, je peux faire ce que tu veux. » La solution est là. Transpréce cela maintenant. Une soeur en Christ, jamais Un peu le temps des versets que vous connaissez les... la Bible dit Une sœur qui sœur... En fait, elle est déjà possédée par un démon. Une véritable sœur... Je voulais toujours répéter ici. Une véritable sœur, véritable fille de Dieu, Abraham, ne peut jamais toiser. C'est naturel. Aujourd'hui, on est en train d'élever des femmes, un esprit, des hommes, en fait, ils disent, mais, À la maison, quand vous vous mariez, vous êtes bleuté. Quand vous dites ça, vous avez tout brisé. Vous avez tout brisé. Satan n'attendait ça. Hein? Alors, faites quoi? Parce que Dieu a donné à la femme un esprit. Vous savez comment c'est, c'est... Il y effectivement des grâces. C'est-à-dire des, des, des, des, des, des que sa nature a elle. Ce qu'elle est effectivement, elle a besoin qu'on prenne soin. C'est vrai ou pas C'est vrai. Vrai. vrai ou pas, vrai. Vrai ou pas? Vrai. Vous voulez que je vous le pose Parce que pas voir les gars Vous savez, c'est ça le problème avec les Oui, maintenant, maintenant, maintenant. Non, c'est la Bible qui nous parle. Alors peut-être que je vais terminer. Regardez Rien pour vous je comprends que c'est vrai. Verset 27. Marie aimait vos femmes comme qui sait aimait et Si veut lui-même pourrait en faire la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. enfin fait, elle fait apparaître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ligne, ni ressemblables, mais sainte et réconcilie. C'est ainsi que les mari doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, Amen. mais il a nourrit et en prend soin, Amen. comme Christ l'a fait pour l'Église. C'est vrai ou pas C'est ce que Dieu a fait de la femme. On puisse l'aimer et en prendre soin. C'est cette nature, effectivement, qui est une nature fragile. Mais aujourd'hui, on en fait des. Vous savez, il faut, mademoiselle, ou bien tu peux pas comme ça, il faut tout, tout, tout, tout, et puis que ça bon là, que ça bon là et puis tu fais votre plat. on Tu feras ventre plat pendant des années, mais ventre plat deviendra ventre pédonné Parce que tu as fait ça de la femme, c'est vrai. Tu es ventre plat parce que tu as commis. Le ventre plat va devenir comme ça. Tu as beau faire ce que tu veux, il va être bétonné. C'est vrai ou pas vrai. Là, Vous voyez là, dans la rue là-bas, il met l'eau, on met les slimings les slimings les slimings Fais de ton sliming, je sais que tu, tu retiens ton ventre. Mais quand, quand c'est ventre, fa... mais c'est vrai, quand le bébé va venir, on va les mettre dans les dos. Non, non. On voit que les bosses là, pour que j'ai les slimines ici. Non, les bébés viennent ici. Oui. Mais c'est oui. la vérité. Oui. Bon, je n'ai pas dit de bon. <rire> plus. Que Dieu accorde la grâce. Je crois que vous comprenez. Amen. Je n'ai pas Amen. dit que vous, demain, que Dieu aide, que vous soyez bien. Il n'y a pas de problème. Laissez simplement la Dieu faire son travail. Amen. Oui, je n'ai pas Amen. dit que demain, allez manger, pousser les ventes Non, soyez normal. Amen. Quand les temps viennent où le vent doit porter un bébé, oui. il va porter son Amen. bébé. C'est nécessaire. Que Dieu nous bénisse. devant nous Précieux